Enveille-toi, Lokita. Oui, j'arrive T'es sûre que vous ne voulez pas manger avant de partir Bon, ça va. Toi, retour avant deux heures. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui Je vous jure que c'est ma soeur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle, elle ne peut pas les avoir je vous ai amené tous les deux jusqu'ici, je te dois payer. Ma mère, en a vraiment besoin Donne tes 100 euros à Justine. T'inquiète, va, en a 10. J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que tu arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère. Tu veux de faux papiers Je te trouve direct une solution, maintenant tu discutes. On pourra au moins se voir le dimanche Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman C'est pas mes à allez-y hey Je vais faire moi pour appeler mon frère. Tais-toi, ferme la porte. Chaque fois que tu dis je veux, tu reçois ça. Arrête Mais team, tu m'entends Pourquoi moi et mon frère on ne peut pas se parler au téléphone Il est où Lokita On peut pas jouer au malin Je ne joue pas au malin. Lokita On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sortis.